Tu même plus besoin de viser, ça va tout seul. Ouais, un peu décoiffé quand même. Hein. Bah, Perds pas le nord. Hein. <rire> <rire> ah non. Ah. non T'es pas tombé non. quoi ce véhicule Qu'est-ce qu'il fait Il a l'air sympa. Je me suis écrasé contre le. Oh <rire> T'en vas pour deux. Et oh, voilà. t'as pris cher. Oh. Bah attends, c'est quoi? Je vais être efficace pour une fois. Petit, petit. Il pas trop de mine, Il y a, un, y a un, coffre, un coffre. Oui, parce que ça va nous exploser la Le Premier coffre, il serait par là. Ah <rire> ah Eh ben, félicitations Anaïs, euh, tu viens de trouver un sniper légendaire. Oh, ça, <rire> oh, bah ouais, reste à faire tes coups on va valider la Oh, okay. oh mini Steve ah, bon. Pot à toi Nope ah. <rire> Comment tu... <rire> me garde en épi. Il y en a il se ramasse pas ce qui traîne par terre, c'est sale. Hey Ma voiture Quelle voiture Ma voiture <rire> C'est pas moi qui conduis Oh C'est pas moi qui conduis On a pas une cadence de tir de fou mais c'est quand même hein. Ouch, ça me paraît un peu court. Euh, là ça me paraît très court mmh, mm. <rire> ça va Non Joli tigre, t'as encore mis une voiture en rose. Arrange la bagnole. Non, ah, j'ai ah, pas fait le troll plein. Oh ça va être le bordel, je sens. Voilà oh ça tremble. Où es-tu, brique Là, un crapaud, en fait. Tu t'es pas vu mmh. Mes balles qui vont n'importe où, n'importe comment <rire> C'est quoi cette arme Ah oh, mais arrête d'envoyer ton pigeon là où je tire voilà. Les infirmiers, dégagez Voilà, prenez-vous trois patates, hé hein. <rire> <rire> Il est pas pour ton pigeon celui-là, il est pour moi est Un festival de couleurs Je vois du rouge, du vert, et je vois des morts Ah, oups On me voit, on me voit plus On me voit, on me voit plus c'est l'espèce le, de gros lourdeau là-haut, quand, quand, quand J'ai vu. C'est quoi ce décor Paplar Bien sûr que ça veut dire. T'as les points cardinaux sur ta map depuis le début. Attention, lance-roquette volante. Oh, messieurs voilà, Reviens, connard Voilà, pouf, ça brûle Oh, ça vole Oh, la belle rouge J'ai fait péter un truc mais je sais pas ce que c'est Encore une bug Ah oh non non non doucement mais doucement non, non, non, Ça va pas le faire <rire> Comme elle dit, ça va pas le faire <rire> ah, Il est sous mes pieds non <rire> Attends, est-ce que quelqu'un a des grenades pour balancer là-dessous va bon, premier D'accord. <t 'en> moi quand je regagne des points de vie, ça fait one bruit. Eh c'est dur <t> là. <'en> c'est dur, je sais, c'est la période des sols, il faut faire un choix. Un ah Ah on m'attend Bah oui euh, Une minute pour moi, je vais me chercher à boire. Donc. Attention véhicule <rire> C'est loin <rire> Brique qui saute Tu vas tomber mon gars, attends Je vais te pousser l'extérieur Réjouis-toi Anaïs, fais comme Brique. Hein. on a fait baisser le chômage, on est content. Nous y sommes le défi final, celui qui prouvera votre honorabilité et votre valeur pour faire partie de la lance écarlate. Ah, et c'est sûr qu'avec le nombre de personnes qu'on vient de tuer, il va falloir qu'on s'engage. Hein. T'arrête pas Genre, hein, cours, cours, cours, cours, cours Non c'est de l'autre côté Pas grave, pas grave T'es où, t'es où, t'es où de danser, es là. Change, là, il, est sorti. il arrive par derrière <rire> J'ai mis comme il pousse la tourelle de son allié <rire> Mais c'est un <rire> connard, on l'a breveté ce truc Ça y est Ah bah voilà Ah Je... non Oh non, oh non Oh non je suis... non, mais non mais Alors là, alors là, je dis non Ouf, Attendez, moi j'arrive, je vais le prendre, c'est trop un peu. Ah oui, en effet. Eh, la classe, hein. Bonjour oh monsieur, c'est -ce la boulangerie. C'est vraiment pas rapide, ça. C'est quoi? Ah, il y a des C'est pas ce que je voulais faire. J'ai vu exploser <rire> ma voiture! On ah J'avais pas dit qu'il y avait du monde! Ah bah ben, attends, il y en a! On ça pourrait être bien en plus! C'est ouais. Qu'est-ce qui fait mal là? Ah mais c'est eux qui explosent! Oh oh! Oh! Qu'est-ce que t'essayes de faire toi Qu'est-ce <rire> que t'essayes de faire Qu'est-ce que t'essayes de faire Allez, reste dans un coin, t'as raison <rire> là. Euh... Oh <rire> où Merde, t'es où Ah oups ah, ils me disent passer votre chemin. Ah oh, merde Il me touche pas est-ce qu'on a Ah non Oh mais ça fait deux fois que le pauvre, force de lui tirer dans l'œil, il en aura plus du tout. Les coups critiques dans la tête, ça lui fait vraiment pas du bien avec du corrosif. Bah me de général Elle a pris du poids, Athéna. Ah, attends, il y a un truc doré là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Faites pas chier. Comment ça, Incon Ah, c'est de la chance que j'ai entendu un. Hein. Eh hey <rire> Les traductions françaises, c'est pas du mot à mot, visiblement. Lance-roquette D'accord. Moi avec le turbo, je roule moins vite que toi sans le turbo. Alors j'imagine qu'il y a des boutiques ici. Allez, charge les textures. Ouais, un mini Steve. Merci, Alice. On a fait un ah, mexicain. Et voilà. Bon bah c'est bon, on peut aller tuer des nains. Ah Attends y'a encore du monde ici oh Tu peux pas tomber si si tu peux Regarde ah On voit le mur on voit le mur Oula oh ah, Heureusement qu'ils sont Oula voilà. boing Ah mais tu vas vachement vite Anaïs c'est fou ah. <rire> As oui, dire, t'as un monsieur derrière, il veut te serrer la main. <rire> Allez, on y va. <rire> <rire> mais doucement <rire> <mais Mais rire> du coffre hein. Ah putain, tu suis un gros là. Bah y'a, je suis en train. <rire> <rire> Pousse un peu plus. Un peu plus. Ah mais pas toi C'est une œuvre d'art ça ce que tu nous as fait Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu fais ah, Aïe c'était ma tête ça mais Quand même Bouge tes fesses. Comment ça bouge tes fesses Ah, ça ressemble à un autologue ça. Oh, attention une mine Voilà. Et, et hop Merci. Dégagez, dégagez Ah bah c'est bien, je vois plus rien maintenant. <rire> <rire> On fait passer Ah <rire> oh mais vise bien, il crache les voilà comme ça. Allez moche t'as Descends. Allez, Anaïs <rire> Ah oui, mais c'est pas facile de courir avec des talons aiguilles. Seconds. Allez, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre oh, joli Anaïs <rire> Oh, vite, dieu SMG Oh, bon Anaïs, oui. Très joli. Ah, j'en ai raté un. j'ai un pistolet dans ce bambou. <coughs> <rire> c'est classe 1, 2, 3, 4, 5, 5 Oh là là Ça a à battre ça 1, 2, oh, Oui c'est très rigolo 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 9 Mais dis donc Champion de chez champion <rire> ah, bouge pas, Naïs, on s'amuse. Donc euh...